bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet aujourd'hui nous continuons de parler de photos comment est-ce que vous travaillez vos photos sur l'éditeur web pour information pour ceux qui ne le savent pas nous utilisons l'outil Shita de la plateforme builderall pour créer les sites internet donc c'est cet outil que nous utilisons dans ce tutoriel alors nous avions parlé de photos la dernière fois, je vous avais dit que, euh, il y a différents types de photos, donc on avait montré euh, celui-ci, et aujourd'hui on va parler de ça, donc je mets ça de côté, je ramène celui-là, okay. alors, je vais la regarder, la photo, elle est là, elle n'est pas encore là, bon, et on retourne là-dessus, je veux ma photo, je glisse et je dépose et elle est là, d'accord. Quand je clique dessus, on en avait déjà parlé. Donc, c'est les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait ici avant. Ok Donc, je veux changer cette photo. Donc, on a, on a un peu plus de choses hein, sur, cette, sur cette image. Donc, du coup, réglage généraux. Là, on en avait parlé. Je reviens plus là-dessus. Je vais aller changer. On va mettre autre chose. Bon, je vais prendre ça. Tac. Ok. Je l'agrandis un peu plus ça me paraît un peu on va faire avec euh, si je vais dessus je continue alors la taille aussi on en avait parlé la bordure etc on n'avait pas parlé de bordure la dernière fois donc mais vous savez comment faire si ça fait un moment que vous suivez, suivez les tutos, c'est le même principe, hein? donc voilà, vous sélectionnez euh, le type de bordure, vous pouvez changer la couleur si vous le souhaitez, etc, etc, d'accord Donc je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus parce que on en a parlé dans pratiquement tous les tutos, donc euh, je pense que maintenant vous êtes plutôt euh, aguerris là-dessus. Si vous voulez mettre un peu d'ombre aussi pour les ombres, on en a parlé pas mal. Euh, vous pouvez hein, rajouter de l'ombre sur votre photo, pas de souci, vous mettez la couleur que vous voulez pour l'ombre. D'accord Et ça va se passer. Si vous voulez enlever l'ombre, vous cliquez sur nettoyer et c'est parti. Bordure. Bon, on n'a pas le de bordure tout à, euh, à bon, Rayon de bordure, en fait, c'est arrondi les coins. Dans, si vous voulez les arrondir, vous les faites là. Donc comme je suis en train de les faire. Et c'est tout, c'est arrondi. Animation, si vous voulez une animation d'entrée, on en a aussi euh, parlé. Bon, voilà, on va rajouter quand même une animation, ça peut être sympathique. Alors, zoom in. Euh, nope, on fait ça comme ça. Ok. Donc, on a rajouté une animation. Donc, vous pouvez faire une animation d'entrée. Entrée. Hein. Entrée euh quand, quand c'est visible, quand les gens cliquent dessus, quand les gens ramènent la souris dessus, c'est vous qui décidez quel type d'animation vous souhaitez. Donc vous pouvez aller jouer avec ça. Vous n'allez rien casser du tout. Alors, l'étiquette. Étiquette, bon, ça c'est les tags. On, en, on ne va pas en parler. Ou balises, on ne va pas en parler dans, cette, dans, ce, dans ce tuto. Euh, autre chose dont on peut parler. Les couches. Donc ça, bon, c'est pour superposer. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont séparé. Souvent c'est avec avancé. Et, euh, ici c'est pour enregistrer votre élément ok donc ça c'est tous les toutes les fonctions qu'on a avec euh, l'élément photo une fois qu'on a fait nos modifications ça nous plaît on peut l'enregistrer pour ne pas perdre notre travail et après on peut aller regarder à quoi ça ressemble sur la version euh, sur euh, sur le site en réalité donc je recharge cette page et là on a notre photo qui ah, ok, bon ça n'est pas intéressant, donc on va changer on va changer l'animation, la photo qui apparaît, qui disparaît, ça ne plaît pas, on veut que ça reste. Donc, on va le prendre, on va faire plutôt, on va faire, on va pas prendre zoom out, on va prendre zoom in, ok, zoom in up, ok, c'est plus intéressant, ok, c'est plus intéressant comme ça. On publie tout ça et on y va. On recherche cette page. Là, c'est mieux. Comme ça, notre photo reste, reste là. Ok, donc Vous avez vu, les euh, modifications qu'on a faites euh, apparaissent. ok bon, Vous pouvez changer la qualité de la photo hein, pour avoir quelque chose de plus propre si vous le souhaitez. Alors, juste... Euh, on va aller dessus. Tac. On va aller prendre une autre photo. Ah, tiens, on va prendre le bonnet. Peut-être que ce sera mieux. Tac. Ok, on prend celui-là. Mm -hmm. Si vous voulez voir quoi ça ressemble sur la version mobile, hein, vous allez sur la version mobile. Ok, vous avez là. Si par exemple, vous voulez séparer, mettre un peu plus euh, de marge entre les deux, on clique sur dessus, on clique sur le client ou on fait directement clic droit et on a, on a les fonctions. Donc du coup, on peut, si on va sur espacement latéral, espacement haut, bas, etc., ils ont encore changé. Euh, vous pouvez écarter, mettre un peu plus de marge. Donc là, on en a un peu plus en bas, on en a un peu plus en haut. Pareil, on peut faire la même chose pour la photo d'en haut. D'accord Je fais clic droit dessus, c'est plutôt espacement. Ok. Donc pour celui-ci, étant donné que c'est un autre type de photo, vous avez vu, c'est plutôt en bas au niveau de avancée. D'accord Donc je vais mettre écarter les, les un peu plus et on va dire c'est plutôt pas mal. Si on regarde sur la version euh, tablette, ça donne quoi Si je trouve que c'est trop grand, je peux réduire d'accord, en utilisant la fonctionnalité réglage maximal sur tablette. Hein, je peux jouer avec ça, soit je réduis, soit je l'agrandis. C'est moi qui vois ce que j'ai envie de faire. Si ça me plaît, il faut que j'enregistre quand même mon travail. Je vais suivre la partie euh, PC, la version PC, et je clique sur « Enregistrer » pour que mon travail soit pris en compte. C'est le cas. Je fais « publié et je recherche cette page pour voir les modifications que j'ai eu à faire et c'est pas mal d'accord donc c'est tout concernant les photos après il y a un détail dont on n'a pas parlé je vais survoler assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter si par exemple je veux mettre une url je vais mettre le lien de l'agence copier je remonte tout cela je mets ça là euh, je peux mettre le lien de l'agence par exemple là Et quand les gens vont cliquer dessus, hein, ouvrir dans un autre onglet Quand les gens vont cliquer dessus, ils vont être redirigés Je peux rediriger vers une autre page de mon site euh, Cliquer dessus pour un pop-up Où il y, a plein, il y a pas mal de fonctionnalités que je peux activer en, Je peux activer euh, quand les gens vont cliquer sur la, la photo Donc ça c'est des choses à faire C'est quelque chose que je peux faire Donc ça marche aussi bien pour celui-ci que pour celui-là J'enregistre mon travail. Si je retourne sur ma page de test, je fais ça. Je ne sais plus sur quelle photo j'ai fait ça. Je pense que c'est celle-ci. Non, c'est plutôt celle-là. J'en sais rien. J'en sais rien. Ok. Bon, on va aller regarder. Ah, c'est parce qu'on n'a pas publié. Ok, on recommence. On va aller gérer ça. Ok, c'est sur celle-ci. C'est sur celle-ci. Je clique dessus et là on est redirigé sur le site de l'agence. Donc je profite si vous voulez créer votre site internet vous-même, sachez que nous avons mis en place au niveau de l'agence web adv2 une formation gratuite pour vous permettre de le faire. Pour cela, une fois que vous êtes sur le, notre site advde.fr, scroll jusqu'au milieu de la page à peu près et vous avez un bouton c'est marqué "Je commence ma formation". Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site internet. Nous sommes une agence web. Et ça nous ferait plaisir de créer votre site internet ou euh, de gérer vos campagnes hein, de marketing, hein, hein, de publicité sur internet. Pour cela, vous pouvez nous contacter en cliquant sur ce bouton et remplir le formulaire nous envoyer votre demande. Ou envoyer-nous directement un mail à cette adresse ou plutôt appelez-nous si vous le souhaitez pour qu'on puisse vous aider. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en tapant agence web D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.